Cette année, Amazfit nous propose encore une nouvelle gamme de montres connectées, la GTS 3, la GTR 3 et la GTR 3 Pro. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, c'est l'heure de mon test complet de la GTR 3 Pro, la version plus haut de gamme, on va dire, de la marque, même si le prix reste quand même assez doux. Alors, est-ce que la GTR 3 Pro est simplement la meilleure montre connectée 2021 en dessous des 200 euros C'est ce que nous allons découvrir déjà parlé lors de ma vidéo prise en main du design et des caractéristiques techniques, mais on va revenir sur le plus gros. Puis on enchaînera sur les fonctionnalités et sur le test. Disponible à 199,90€, la GTR3 Pro est une montre connectée assez jolie c'est une montre avec un cadran de 46 mm une épaisseur de 10,7 mm et un poids sans bracelet de 32 grammes les bracelets sont des bracelets de 22 mm et le boîtier de la montre est en alliage d'alu ce qui va vraiment la différencier de la gtr 3 vous l'avez vu ou vous le verrez dans un comparatif que j'ai prévu c'est son écran oui la gtr 3 pro dispose d'un écran plus haut de gamme que ses petites soeurs elle a un écran de 1,4 45 pouces. AMOLED avec une résolution de 480 par 480 pixels soit 331 ppi. Le verre est un verre trempé 2.5D avec un revêtement anti-empreinte digitale. A l'arrière on retrouve le capteur biométrique, biotracker 3.0 ppg c'est le nouveau cardio-fréquence-mètre On verra dans la partie sport si il est précis ou non. On va retrouver aussi en petite nouveauté un bouton couronne qui va nous permettre bah, de simplifier la navigation sur la montre en le faisant tourner Et en bas à droite on va retrouver un bouton poussoir Pour lancer l'activité où on va voir dans la navigation faire autre chose On a aussi à l'arrière à côté du fréquence mètre Les deux broches pour la recharge Voilà pour ce qui est du design globalement Elle existe aussi en une deuxième couleur Avec un bracelet en cuir marron et un cadran plutôt argenté Parlons maintenant des caractéristiques techniques Car oui, il y a des nouveautés au niveau du design sur cette euh, version Pro, mais il y a aussi quelques nouveautés au niveau des caractéristiques techniques. Tout d'abord, on va garder la base de ce qui se faisait sur les modèles précédents sur la GTR2 par exemple, c'est-à-dire un GPS intégré, la compatibilité à la fois avec iOS et Android, des capteurs plutôt basiques comme accéléromètre, gyroscope, altimètre, capteur géomagnétique, capteur de lumière ambiante et aussi le capteur de température corporelle comme on avait sur la GTR2. On sera aussi sur une étanchéité à 5 ATM. Ce qui va vraiment changer dans cette nouvelle gamme, ça va être le système d'exploitation. On est sur un nouveau système d'exploitation qui se nomme Zep OS, qui reprend bien entendu ce qui avait été fait auparavant avec la GTR 2, etc. etc., Et qui vient l'ouvrir euh, au quart, on va dire, pas à moitié, mais qui vient ouvrir une fenêtre dans cet OS pour ajouter des applications plutôt tierces, mais pour l'instant, c'est que des applications tierces développées par Amazfit, donc, euh... Bref, on va en reparler. À cela s'ajoute Alexa, plus de 150 cadrans, la possibilité de recevoir les notifications, la possibilité de répondre aux appels, surveillance de la qualité de respiration pendant le sommeil, et comme dernière nouveauté, la compatibilité avec le Bluetooth 5.1. Voilà pour les caractéristiques techniques, maintenant on rentre dans le vif du sujet avec les fonctions Smart. Oui, vous savez, j'aime bien parler du côté smart des montres avant de rentrer dans le côté santé et le côté sport. On est sur le nouvel OS, Zep OS. Pour commencer, comment navigue-t-on dans cet OS On va pouvoir swiper, swiper de haut en bas pour avoir les raccourcis. On a la lampe torche, le mode nuit, mode cinéma, luminosité, etc. etc. Vous allez pouvoir aussi swiper pour voir les derniers raccourcis. Vous n'aurez pas la possibilité de les changer de place ici, de les personnaliser ici, etc. etc. Lorsqu'on va swiper après de haut en bas, on va avoir les notifications. Notifications d'applications, Twitter, notifications de messages, Instagram, bref. Toutes les notifications que l'on verra par la suite dans quelques minutes. Ensuite, vous allez pouvoir swiper de gauche à droite pour avoir ce que j'ai appelé le widget board. Je ne sais pas comment il l'appelle, mais pour moi, c'est un petit peu... Le Résumé de tout ce qu'on va pouvoir faire sur un écran ou euh, ce qui nous permet d'avoir des raccourcis assez faciles à, à atteindre, notamment Alexa, etc. Et lorsque vous allez swiper de droite à gauche, vous allez avoir les données de suivi, suivi quotidien, les différents widgets, suivi de la fréquence cardiaque, la météo, les points gagnés aujourd'hui, la musique, et on revient sur notre petit widget board ça c'est pour les swipes maintenant lorsque vous allez appuyer sur le bouton en haut à droite vous allez arriver sur le menu principal où vous allez avoir toutes les applications bah, qu'on va détailler là hein, sur euh, dans ce test bien entendu vous allez pouvoir du coup naviguer sur ce menu en swipant ou avec la petite molette touk, touk, touk. on appuie pour revenir en arrière puis vous allez pouvoir appuyer sur le bouton en bas à droite qui va me lancer la possibilité de lancer un sport ensuite avec un appui long en haut vous allez pouvoir parler à alexa voilà pour ce qui est des de la navigation maintenant parlons de la personnalisation je vous le disais plus de 150 cadrans vous allez pouvoir rester appuyé pour changer ce cadran et choisir parmi ceux qui sont disponibles directement depuis la montre sur certains cadrans vous allez pouvoir aussi les personnaliser directement bah, depuis la montre en choisissant quelles données on veut par exemple en haut à droite Si on veut le sommeil Le nombre de pas etc etc On valide et on y est Si l'on cherche à aller plus loin dans la personnalisation Vous avez vu que là il n'y avait pas les 154 ans On va lancer l'application, l'application ZEP Dans l'application ZEP on va aller dans mes appareils choisir la montre, puis vous allez pouvoir aller dans le petit store. Le petit store est le store de cadrans. Là, vous allez pouvoir trouver des cadrans animés, des cadrans où vous allez pouvoir customiser euh, bah, l'arrière-plan avec des photos à vous, par exemple. Des cadrans plus ou moins classiques, plus ou moins fun, etc, etc. Si je veux, par exemple, voir les animés, on va voir qu'il y en a plutôt pas mal. Si je mets quoi Allez, mettons le flamingo. On synchronise, ça va du coup se synchroniser. Mon cadran est disponible sur la montre. On va voir comment il s'anime, hein, là parce qu'il dit que c'est est animé mais j'ai pas l'impression que c'est animé mais bon c'est là où vous allez retrouver bah, beaucoup beaucoup de cadrans et beaucoup beaucoup de possibilités de personnalisation je vous le disais vous allez pouvoir aussi modifier l'arrière-plan en prenant une photo et du coup en mettant en photo un arrière-plan pour mettre sur la montre si vous avez des idées mais bon moi euh, j'en ai pas trop ça c'est la personnalisation des cadrans ensuite vous allez pouvoir gérer la personnalisation au niveau application c'est à dire dans le menu principal vous allez pouvoir changer l'ordre des applications en enlever, en laisser, etc. Là on voit qu'on a la PAI, la fréquence cardiaque, etc. Et on voit que ça se retrouve aussi ici sur mon téléphone. Si je veux mettre la fréquence cardiaque avant et mettre par exemple euh, le sommeil, c'est ce que je regarde tous les matins en premier, je le mets en premier, j'enregistre et le sommeil revient en haut de mon menu principal. Ça va nous permettre vraiment de personnaliser la montre pour qu'elle soit le plus utile possible pour nous. Ça va être la même aussi sur le widget board. Eux ils appellent ça la carte des raccourcis. Là on voit qu'on a la météo puis après les prévisions, etc. On va pouvoir du coup paramétrer cette carte des raccourcis En mettant par exemple le sommeil entre la météo et la prévision On enregistre et on aura du coup ici hop le sommeil Donc ça aussi ce widget board comme je préfère la plus Je trouve ça plus, plus sympa Et aussi paramétrable et personnalisable En plus de tout ça il sera possible de personnaliser le bouton du haut et le bouton du bas Vous allez pouvoir faire ça directement depuis la montre dans les paramètres de la montre Mais je peux vous montrer directement aussi depuis le téléphone Vous allez dans paramètres de la montre Appuyons bouton supérieur. Là actuellement il y a Alexa. Bouton inférieur c'est l'exercice mais vous pouvez choisir entre le téléphone, stress, météo, etc. etc. etc. toutes les applications. Parlons du coup maintenant des notifications. Je vous l'ai dit, un swap vers le bas va vous permettre d'avoir des notifications. Que ce soit notification de messages, de tweets, etc. etc. Si j'ouvre une notification, style mail de groupon là, je vais cliquer pour pouvoir voir le contenu. La question que vous me posez souvent, c'est est-ce que, que ce soit les SMS, les mails, etc. Est-ce que c'est tronqué Je vais m'envoyer un SMS assez long que je fais d'habitude pour voir si ça tronque ou pas. Je reçois la notification, le SMS. Et en cliquant dessus, je vois qu'au final, ça ne finit pas le message. Donc, il y a un nombre de caractères limité. On a donc des notifications qui sont tronquées. Maintenant, voyons comment on va pouvoir paramétrer les notifications. Ça, ça va se passer sur l'application. Zep, toujours. On va pouvoir aller dans Notifications et Rappel. Cliquer sur Notifications d'application. Et là, on va pouvoir choisir quelle application va nous envoyer des notifications. Donc, on va pouvoir choisir des applications de messagerie. comme Line, Telegram, etc. Des applications qui sont présentes sur mon téléphone, comme Slack, comme Discord. Bref, on va pouvoir vraiment choisir n'importe quelle application pour pouvoir recevoir les notifications. Pour continuer au niveau des notifications, vous allez pouvoir aussi à recevoir des appels pour se lever. C'est à activer ici. Vous allez pouvoir définir une heure de début, une heure de fin, et ne pas déranger entre, par exemple, midi et deux. Vous allez pouvoir activer les notifications de SMS ici, les notifications d'email entrant, et les notifications d'objectifs. Ce qui vous diront bravo, vous avez fait le nombre de pas qu'il fallait dans la journée. En Enchaînons avec les SMS, parce qu'on a commencé à en parler. On va recevoir du coup les SMS en les activant, mais on va les recevoir comme de simples notifications. Il ne sera pas possible de répondre aux SMS, ni de réponse rapide, que ce soit sur iPhone ou sur Android. Ça, c'est dommage, parce que la réponse rapide sous Android, il y a pas mal de monde qui le propose, hein, des montres un peu du même style, comme on avait vu sur la OnePlus Watch l'année dernière, je ne sais plus s'ils l'ont gardé mais il y avait cette possibilité, chez les Garmin aussi, il y a cette possibilité de répondre en réponse rapide. Là, ce n'est pas possible. Qu'en est-il maintenant des appels Pour recevoir les appels, avant de vous montrer, la réception d'un appel sur ma montre, je vais vous montrer la petite subtilité qu'il faut mettre en place dans l'application, notamment si vous avez un iPhone. Pour pouvoir gérer des appels avec la montre sur iPhone, il va falloir aller dans Paramètres des applications, dans téléphone. Vous allez pouvoir choisir entre désactiver, activer les appels entrants, ce qui nous permettra juste de raccrocher, ou appel Bluetooth. Là, il faudra faire l'appairage de la montre en Bluetooth, comme un nouveau dispositif Bluetooth, c'est-à-dire comme des écouteurs. Il faudra aller du coup dans les réglages de la montre, aller dans Bluetooth, activer le bluetooth rechercher un téléphone pour faire l'appairage choisir un téléphone mettre iphone de médi et faire le jumelage une fois que le jumelage est fait vous allez pouvoir du coup le voir sur l'application et recevoir les appels directement sur votre montre on aura du coup la possibilité de répondre ou de raccrocher et lorsqu'on va répondre on va pouvoir parler directement avec la montre et entendre la montre puis vous allez pouvoir de basculer sur le téléphone ou d'écrire des chiffres si par exemple vous parlez je sais pas avec euh, quelque chose qui demande de faire les chiffres ça c'est la réponse aux appels mais vous allez pouvoir aussi avoir l'application téléphone hein. pour rappel là je suis sur mon iphone donc ça marche aussi avec l'iphone vous allez pouvoir faire téléphone voir les contacts voir les contacts récents ou avoir un clavier et sur le clavier composer un numéro et l'appeler donc vous pourrez à la fois composer un numéro et répondre ça c'est plutôt pas mal qu'en est-il maintenant des notifications d'apps de messagerie ça va être comme des notifications voilà que ce soit WhatsApp, Line, euh, Viber, Messenger etc si vous activez l'autorisation de la notification vous recevrez la notification mais vous ne pourrez pas répondre parlons maintenant de la musique sur la GTR 3 Pro il n'y aura pas d'application de musique c'est à dire vous n'aurez pas l'accès à Spotify, vous n'aurez pas l'accès direct à Deezer, etc, etc. Vous allez avoir deux possibilités pour écouter de la musique. La première possibilité ça va être d'utiliser votre montre comme télécommande pour contrôler la musique que vous aurez auparavant lancée sur votre téléphone. Sur la montre, en cliquant ici, vous allez pouvoir choisir entre regarder de la musique, qui est une petite mauvaise traduction pour dire que c'est la musique qui est interne à la montre et télécommande. En mettant télécommande, on va pouvoir contrôler que ce soit Spotify, Spotify. Euh Amazon Music etc toute musique qui est jouée sur le téléphone lorsqu'on va revenir sur regarder musique on aura les musiques qui sont intégrées à la montre la possibilité de stocker les musiques est à la fois disponible sur android ou sur ios pour cela il va falloir du coup aller sur l'application zep on va sur l'application zep on va dans la montre et une fois qu'on est sur la montre on clique sur musique là on va pouvoir aller chercher dans nos fichiers de téléphone une musique pour pouvoir hop si je mets mp3 audio peu importe la musique voilà fun rétro tac pour la télécharger directement dans la montre La musique sera du coup chargée sur la montre Et on pourra l'écouter même sans connexion avec le téléphone Il sera possible d'organiser des playlists, des favoris, des musiques pour le jogging Comment ça se passe Lorsqu'on va écouter de la musique Voilà moi j'en ai deux Lorsque je vais écouter un morceau Je vais pouvoir faire plus Et choisir si je le veux dans une playlist pour courir Ou dans mes favoris Lorsqu'on sera en train de faire un exercice On retrouvera le lecteur de musique sur les de droite à gauche Parlons maintenant des autres applications smart Faisons un focus sur l'agenda Sur la montre il sera possible d'avoir agenda Qui va nous permettre d'avoir par jour Des événements Ces événements vont se paramétrer via l'application que ce soit sur un iPhone ou sur un Android. Vous allez aller dans Agenda et là vous allez pouvoir ajouter manuellement un événement en créant un événement et l'ajoutant, soit dans Paramètres en synchronisant l'agenda du téléphone avec celui de la montre. Sur iPhone, ça synchronise avec Apple Calendar et sur Android, ça synchronise avec Google Calendar. Sur Apple, je n'ai aucun souci lorsque la synchronisation a été faite directement. Par contre, sur Google, je n'arrive toujours pas à synchroniser mon agenda alors que c'est théoriquement possible avec la montre. Donc, affaire à suivre, je vais Essayer de réinitialiser la montre, la remettre dessus pour voir si ça marche, je vous le dirai. Parlons maintenant des autres apps natives, un petit peu plus secondaires. On va avoir la météo qui va à la fois nous donner la météo, les prévisions sur les prochains jours. On va avoir les alarmes qui vont nous permettre d'actionner les alarmes qui seront dites intelligentes. Ensuite, en allant dans plus, on aura d'autres applications. La lune et le soleil qui va nous donner l'heure de coucher de la lune et du soleil. La boussole qui va nous permettre, bah, de, une fois calibré, de nous orienter et d'avoir une boussole. L'altimètre barométrique qui va nous donner la pression et l'altitude. Le chronomètre, le compte à rebours, trouver mon téléphone, l'horloge mondiale. Liste des tâches qui va nous permettre du coup sur le téléphone directement de créer une liste de tâches. Je vous la montre en allant bien entendu dans liste de tâches. Là vous allez pouvoir du coup ajouter des tâches, acheter banane aujourd'hui hoc enregistré puis la tâche se retrouvera ici on pourra la cocher une fois qu'elle est effectuée bien entendu vous pouvez réorganiser hein, pour que ces applications soient dans le menu principal principal entre guillemets mémo vocaux ça va nous permettre de faire un mémo vocal et on le retrouvera du coup dans l'application dans mémo vocal salut c'est un test du mémo vocal minuterie pomodoro qui va nous permettre de prévoir un temps de concentration et caméra à distance lorsqu'on va ouvrir du coup l'appareil photo on pourra prendre une photo même avec An iPhone. Voilà pour les applications smart secondaires natives. Parlons maintenant des applications qui est possible de télécharger car oui, je vous l'ai dit, ils ont essayé de faire un système d'exploitation un poil ouvert. C'est-à-dire de permettre de télécharger les applications qui seront sur leur App Store. Actuellement, lorsqu'on va sur l'App Store vous voyez, il y a une petite dizaine d'applications. C'est que des applications, je pense, développées par Amazfit. On va avoir Home Connect qui va permettre de, bah, de gérer les... la domotique. on va le voir ensemble. IMC, Pregnancy Assistant, Watch Storage Space. Brosser les dents, Real Timer, na Nanani, Nanana, Nanana, calculatrice. J'en ai téléchargé quelques-unes pour vous montrer ce que ça donne. On va pouvoir les retrouver ici. Home Connect, une fois qu'on va se connecter avec notre compte Home Connect, on va avoir euh, une liste d'appareils qui devrait apparaître pour pouvoir actionner ou déconnecter. Je vous avoue que moi, je n'ai aucun appareil compatible avec Home Connect, donc je n'ai pas pu forcément tester ça. Mais d'après, du coup, les screenshots de l'application, vous allez pouvoir, du coup, voir euh, si vous avez un réfrigérateur connecté la température etc etc etc espace de stockage va vous permettre de voir rapidement combien il reste de stockage sur la montre là il reste sur les 3 gigas à peu près 2 gigas brosser les dents ça va vous permettre lorsque vous allez de faire une sorte de minuteur hein, pour dire que vous commencez à vous brosser les dents bon ça on en parlera un peu plus dans la voilà, être dans le santé ça va vous permettre de dire où vous brossez et vous faire euh, suivre un programme pour bien se brosser les dents fréquence cardiaque Va vous permettre de prendre votre fréquence cardiaque Bref vous l'aurez compris calculatrice. Bon, les noms sont assez évidents. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a une possibilité d'ouverture. Est-ce que le fait de pouvoir euh, développer des applications sera ouvert à des développeurs externes On le verra, on l'espère. Mais c'est déjà ça. Pour finir, parlons d'Alexa. Oui, je vous l'ai dit, en introduction, Alexa est bien présente sur la montre. Il va falloir du coup... Ok, là, il faut que je fasse une petite mise à jour, mais il va falloir associer, comme je vous avais montré, le compte Alexa avec Zep. Une fois qu'Alexa est associé, on va pouvoir lui poser directement des questions. Alexa, quelle est la météo aujourd'hui voilà, ça reste quand même une Alexa assez light hein. C'est allégé, de toute façon sur les montres connectées Il y a beaucoup de fonctionnalités Qu'on a sur euh, bah, les enceintes Que, que j'ai devant moi ou que j'ai chez moi Et sur les montres, mais c'est déjà ça Finissons maintenant avec les paramètres Je vous l'ai dit, vous allez pouvoir rentrer dans les paramètres De la montre directement, on l'avait vu Pour le bluetooth, hop, ici Vous allez pouvoir paramétrer bah, le wifi euh, Le son, les exercices Préférences d'utilisation, système Si on va dans préférences d'utilisation, vous allez pouvoir voilà, Mettre du ne pas déranger auto vous allez pouvoir, on avait vu la personnaliser, les boutons du haut gérer le centre de contrôle, bref vous allez pouvoir faire tout ce qu'on retrouve aussi sur le téléphone, sur le téléphone ça sera plus clair que si je vous le montre directement sur le téléphone vous allez pouvoir aller dans paramètres de la montre et voilà regérer tout ça, l'affichage la luminosité si vous voulez automatique, la baisser le son, les vibrations, les entraînements est-ce que vous voulez que la précision du GPS soit accrue ou que ce soit approximatif plus équilibré pour moins euh, dépenser de l'énergie, vous allez pouvoir actionner la détection d'entraînement verrouillage mot de passe appui long bouton supérieur ça on l'a vu c'est la personnalisation commande vocale ligne mais actuellement il n'y a pas le français dans la commande vocale ligne, donc pour l'instant bah, ça vous servira pas forcément puis vous allez pouvoir après aller dans les paramètres des applications pour voir ce qu'on a vu vous allez pouvoir rendre votre monde détectable pour d'autres utilisateurs et partager bien entendu faire les mises à jour comme on me le propose ici voilà pour ce qui est du smart maintenant on va parler du santé. parlons maintenant du côté santé, vous l'aurez compris vous allez pouvoir suivre facilement votre santé quotidien, voir votre nombre de pas votre nombre d'activités, votre nombre de voilà de temps actif, vous allez pouvoir switcher après sur euh, le de fréquence mètre etc etc mais attendons nous du coup à ça, au suivi de santé, vous pourrez cliquer sur le nombre de pas pour voir, voilà la synthèse, les graphes de nombre de pas, le temps de brûlage de graisse bref vous allez pouvoir cliquer pour voir plus précisément mais ce qui est plus sympa c'est de voir l'historique sur l'application c'est sur l'application ZEP que ça se passe, là on va rester sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, on va avoir plusieurs mesures de santé au quotidien. On va commencer par le plus simple que je vous ai montré là, c'est le nombre de pas. Ça se retrouve plutôt en bas. On va avoir le nombre de pas, les calories et les statuts d'exercice. Lorsque je vais cliquer sur le nombre de pas, là, vous allez avoir l'historique d'aujourd'hui, vous allez pouvoir remonter sur l'historique de la veille et vous allez avoir des petites indications, des petites comparaisons entre les pas de cette semaine, la semaine dernière, etc., etc. Ça va être la même chose, grosso modo, pour les données de ce genre. Ensuite, on aura la PAI. Je vous en parle souvent. Lorsqu'on parle d'Amazfit, c'est la PAI, c'est une sorte de moyenne qui est donnée en fonction de votre activité, de votre rythme cardiaque qui monte lors d'une activité sportive, de votre sommeil. Ça vous fait gagner des points de PI. Là, lorsqu'on regarde du coup mes points PI, j'en ai que 9 sur cette semaine C'est notamment parce que j'ai switché sur iPhone, mais ça va nous montrer que par exemple le 19, j'étais à 27. Comment c'est calculé Je vous le disais, il nous explique l'algorithme calcul en fonction de euh, plusieurs types de données. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur comment on est et comment et notre corps. La PAI va bien entendu aussi se retrouver, hop, c'était en haut, c'était ici tac, sur la montre, en nous montrant quand on a gagné des points, pourquoi la valeur et le suivi etc etc, maintenant parlons du sommeil, le sommeil on va pouvoir le retrouver à la fois sur la montre, je vous le disais en voyant les phases de sommeil, combien de temps on était dans chaque phase, mais vous allez pouvoir aussi avoir l'historique du coup sur le téléphone, comme d'habitude on va voir que là j'étais éveillé que 2 minutes cette nuit, alors que la nuit d'avant j'ai été éveillé 2 heures j'ai dormi que 4 heures etc, on aura des pourcentages, des informations c'est assez complet ça devient de plus en plus complet hein, d'année en année. Là on va avoir par exemple des pourcentages d'endormi, à quelle heure, est-ce que c'était bien, le temps de veille, euh, la proportion de sommeil léger, proportion de sommeil profond, on va pouvoir dire notre humeur si on était euh, excellente humeur, triste etc etc. On va pouvoir même donner des états de présommeil, est-ce qu'on a pris un bain, une douche, est-ce qu'on a joué etc etc. La régularité, et des scores parmi des gens qui ont à peu près le même profil que nous. Puis, toujours des petits conseils. Il sera aussi possible de suivre des siestes dans une journée. Euh, à partir, je crois que c'est de 20 minutes, ça prend la sieste et ça se retrouvera dans la sieste. Et ce sera pris comme le sommeil. On aura en plus, au niveau du sommeil, la possibilité d'aller voir tout en bas la qualité de respiration pendant le sommeil. C'est une bêta, ça vient de sortir, c'est une nouvelle fonctionnalité, mais ça va nous donner en gros le score de qualité de respiration. Vous savez, je vous ai déjà fait beaucoup de prévention au niveau de la qualité de respiration de sommeil, de l'appli du sommeil. Avec les produits de la marque que j'adore, Weezings. Et bah là, cette fonctionnalité est Ce C'est pas un détecteur d'apnée du sommeil, on va beaucoup moins loin, mais on a quand même la possibilité d'évaluer si on dormait bien et si on a été réveillé par des euh, difficultés à respirer. Dans ma nuit, j'ai eu trois petits réveils à cause de ma respiration qui a fait un saut, ce qui est donné comme convenable par l'application. Ensuite, on va pouvoir du coup suivre la fréquence cardiaque, bien entendu. Fréquence cardiaque, qui va nous donner du coup le graphique de fréquence cardiaque continue, on va pouvoir voir notre fréquence cardiaque basse, haute, enfin la, la tranche, et les différents intervalles de fréquence cardiaque. Ça, on va aussi le retrouver, bien entendu, hop, dans fréquence cardiaque. On va avoir l'historique. Ça va être à peu près toujours la même chose sur la semaine, sur la journée, sur la veille, etc., etc. À chaque fois, on aura la fréquence cardiaque au repos. On aura des petites informations sur notre zone de fréquence cardiaque. Il sera aussi possible de suivre la SPO2 en lançant dans SPO2, oxygène dans le sang, des mesures. On porte la la montre, on le tient et on reste immobile pendant 30 secondes pour avoir la mesure Cette mesure est fiable à 1% près J'ai fait le test avec mon oxymètre de poux Et on retrouvera du coup cette mesure dans un graphe sur l'application On aura aussi la possibilité de suivre son stress de suivre des indications de stress en fonction de notre niveau de stress, fréquence cardiaque etc, etc. Ça va s'activer pour être en suivi aussi continu du stress. On va retrouver encore une fois après dans l'application le level de stress, vous le voyez, et le graphique en fonction des journées, etc, etc, de quand on a apporté la montre. Et ça va nous dire, en gros, où on se situe, ça va nous expliquer à peu près notre niveau de stress. Pour continuer avec les applications natives hein, de santé, on va avoir la respiration qui va nous permettre de faire des exercice de respiration pour se déstresser et on va avoir une application que je trouve formidable on va avoir aussi la température le suivi de température qu'on peut retrouver aussi pareil sur l'application, on va voir le suivi de cycle menstruel pour mesdames. Et sur l'application, il nous permet d'avoir une carte de données ECG. Mais pour l'instant, bah, cette montre n'a pas d'ECG officiel. Donc peut-être que par l'avenir, ZEP a prévu de faire une montre avec un ECG. On verra ça ensemble. Pour finir, une application, une fonctionnalité santé qui est plutôt intelligente. Ça s'appelle Mesure en un clic. Elle va vous permettre, en gros, en un clic, de mesurer tout ce que je vous ai présenté. C'est-à-dire le stress, la SPO2 la fréquence cardiaque, etc, etc. Ça veut dire en une session immobile, à pas bouger, ça va prendre une mesure, hein, une mesure à un instant T, de tout. Et c'est plutôt pas mal. Grosso modo, pour conclure, ça reste des suivis de santé assez simples. On va pas sur le CG, on va pas sur le tensiomètre, etc. Mais c'est globalement assez complet. Hein. On a de plus en plus de petites applications qui se greffent, qui va nous permettre d'avoir un suivi de santé assez complet. On commence à avoir des conseils. On a aussi, voilà, sur l'application, elle devient de plus en plus complète en comparant notre sommeil avec d'autres gens, etc, etc. Ça, ça commence à peser sur la balance et à s'imposer dans le suivi de santé. Pour finir, je vous l'avais dit, on va pouvoir télécharger les applications. Et là, on aura par exemple l'application pour se brosser les dents. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça va nous permettre de bien se brosser les dents, de suivre par exemple 20... 20 secondes à se brosser les dents du haut, après euh, 20 secondes à se brosser les dents du bas, etc, etc. C'est toujours ça à prendre, hein. c'est une petite application de santé. On va avoir le suivi pour femmes enceintes, on va avoir euh, la mesure de fréquence cardiaque à l'instant T. Bref, toutes les applications que je vous ai montrées juste avant. Et c'est bon à prendre parce que c'est tout le temps des petites mesures de santé supplémentaires. Parlons maintenant du sport Oui car, euh, vous le savez, il va être possible d'effectuer plusieurs sports, plusieurs types de sports, il y en a pas mal après, ce n'est pas forcément, on va dire, très adapté. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on va faire du e-sport, il y aura des mesures bah, assez, assez similaires que dans les autres. Donc, en gros, on a des données qui changent plutôt sur euh, des grosses thématiques de sport. Mais entre tapis de course, course en plein air, etc., marche, c'est à peu près les mêmes choses. On va lancer une activité sportive. Ça cherche le GPS. On va pouvoir paramétrer certaines choses, comme l'assistant d'exercice, qui va nous donner, définir une alerte. Un objectif, la mise en place de pause automatique, le Virtual Rabbit qui va essayer de nous faire euh, nous challenger nous-mêmes. On va pouvoir activer le mode des données en 3D. On va pouvoir... Gérer quelles données on veut dans l'application. Ajouter une page si on veut des données supplémentaires. On a quelques données. Hein. On va pouvoir mettre la vitesse, l'allure, l'altitude, l'effet d'entraînement. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer avoir la vitesse. Donc, ça va nous donner la vitesse en plus. Le graphique de la vitesse. Lorsque le GPS est trouvé, c'est vert. On go. Et là, du coup, on va pouvoir switcher soit avec le petit bouton entre les différents, les différents écrans. Soit on peut switcher comme ça et on aura quand même beaucoup de, de données. Hein. On va pas se mentir. On va avoir... Pour beaucoup de données, on peut retourner sur l'assistant d'exercice en plein milieu met en mettant pause, mais on peut aussi terminer et que l'entraînement soit fini. Ensuite, on va retrouver l'entraînement sur l'application pour pouvoir l'analyser. Je vais aller dans mes activités, je vais aller par exemple dans une course que j'ai faite et je vais avoir le graphique. Le graphique, puis plusieurs informations comme la distance, le temps d'entraînement, le rythme moyen, la fréquence cardiaque, la durée de pause, les calories brûlées. On va pouvoir cliquer sur données détaillées pour avoir tout le détail des données, mais après vous allez avoir le rythme, la fréquence cardiaque, les graphiques, hein. Les zones de fréquence cardiaque, l'altitude, la répartition des inclinaisons, combien de pourcentage vous étiez en montée ou pas, la cadence, les pas, la taille des pas, l'effet d'entraînement et le détail des cours. Pareil, ça s'améliore de plus en plus, d'avoir juste la répartition des inclinaisons, montée, descente, plat, on l'a pas partout, on l'a pas dans toutes les montres, on l'a surtout dans les montres sportives, et là c'est plutôt pas mal d'avoir mis ça. Parlons maintenant ce qui vous importe le plus, de la précision. Précision cardiaque pour commencer. La fréquence cardiaque moyenne de cet entraînement où j'ai vous voyez des petites vagues quand même un petit peu où j'ai ralenti, j'ai accéléré, j'ai ralenti et de 141. Sur ma ceinture cardio fréquence mètre qui est assez précise, même très précise, qui est calée à côté du cœur. la moyenne était de 141 aussi. Sur le max j'étais à 167 sur la montre contre 168 sur ma ceinture, ce qui est aussi bon. Maintenant superposons les courbes. Est-ce que la fréquence cardiaque a bien suivi Lorsqu'on les superpose on voit que globalement la montre a bien suivi l'accélération, les décélérations et l'augmentation de la fréquence cardiaque et la diminution. C'est plutôt rassurant et c'est plutôt pas mal. Là, on commence à arriver sur une précision, on va dire, supérieure au prix de la montre. À ce, cette tranche de prix-là, moins de 200 euros, déjà même juste l'année dernière, la précision, elle n'était pas forcément au top. Là, on commence à avoir une montre assez précise et ça fait plaisir. Qu'en est-il maintenant de la précision GPS On sait que c'est un des défauts d'Amazfit sur la précision GPS. Là, vous avez vu, on va pouvoir régler des options pour avoir le GPS le plus précis possible ou pas, ce qui va consommer le plus d'énergie. Je vous affiche mon tableau de compétences entre le gps de mon téléphone sur plusieurs types d'activités et le gps de la montre et on arrive encore à une précision correcte mais des fois des fois ça va pas non plus il y a parfois des écarts allant jusqu'à 200 mètres sur une course à pied c'est difficile là sur la course que je vous ai montré par exemple on était à 3 ,74 km 74 sur le téléphone contre 3 ,85 km 85 sur la montre pour 5 secondes d'écart entre la fermeture de l'application et la fermeture de la montre donc on avait 110 mètres d'écart ce qui est on va dire le maximum d'erreurs que moi je peux permettre sur une course à pied Surtout pour 5 secondes Alors quand je vois que des fois j'arrive à 250 mètres d'écart On voit que c'est pas encore totalement ça le GPS Mais il s'améliore par rapport aux années précédentes Et il met moins de temps à être trouvé Moi c'est ce qui m'énerve le plus dans une onde connectée C'est quand euh, j'attends 5 minutes avant de pouvoir démarrer parce que le GPS ne se trouve pas. Donc, GPS, correct, mais quand même, des fois, des petites erreurs. Mais on n'a pas des erreurs dépassant les 250 mètres. Donc, c'est mieux, mais c'est pas encore top. Qu'en est-il maintenant de la précision podométrique On le sait, c'est aussi des fois une précision qui est approximative chez Amazfit. Qu'en est-il sur cette nouvelle montre Eh bah, ben... Euh... On va dire que c'est différent, ça change, voilà Je vais pas vous mentir que j'ai eu des résultats plutôt convenables associés à mon iPhone Est-ce que ça change quelque chose, je ne sais pas Mais associé à mon téléphone Android, j'ai eu des petites approximations Grosso modo, voici les valeurs que j'ai obtenues Dans ce tableau, je vous ai mis 3 jours passés avec l'iPhone Comparé bien entendu avec mon podomètre Mon petit podomètre là qui se glisse dans la poche Et 3 jours, les 3 derniers jours avec un téléphone Android Les plus grosses approximations ont été côté Android Un jour, j'ai eu 15% d'approximation. Ce qui est pour moi au-delà de ce que je le permets. Alors est-ce que c'était une journée assez spéciale, etc. Je trouve quand même que la précision au niveau podométrique est à prendre avec des pincettes. Il faut bien faire attention, mais grosso modo ça peut faire le job. Juste pour savoir s'il si faut qu'on se bouge ou pas. Parlons maintenant de l'autonomie. On est jeudi, 17h. La montre, je l'ai chargée il y a 5 jours à 21h. C'est-à-dire que grosso modo, en 5 jours, elle a perdu 83%. Vu qu'elle est 17h, on pourrait dire que grosso modo, elle a perdu 85% en 5 jours. Pour généraliser par rapport à toute mon utilisation, grosso modo, la montre va perdre entre 15 et 25% par jour de batterie. 25% c'était quand je l'utilisais de façon intensive, activité, musique, etc. 15% c'est plutôt passif. L'autonomie théorique était annoncée à 12 jours par la marque. Je crains que vous ne pouvez pas les atteindre. Vous serez plutôt entre 5 et 9 jours. En fonction bien entendu de vos utilisations, si elle est connectée au wifi, au bluetooth, à votre téléphone, etc. etc. Maintenant parlons de mes points positifs et de mes points négatifs. Quels sont mes points positifs et mes points négatifs de cette montre Premier point positif, je vais parler quand même de son design. Son écran 1,45 pouces, couplé à la petite couronne rotative, le petit bouton couronne, c'est assez agréable et ça donne un petit peu un renouveau à la gamme GTR. Le deuxième point positif reste quand même son rapport qualité-prix. À 199 euros, c'est quand même une montre qui va nous permettre d'avoir la plupart des choses que l'on recherche avec des précisions qui s'améliorent d'année en année, notamment au niveau de suivi de santé et cardiaque. Troisième point positif, c'est quand même sa prise en main Cette montre est accessible grosso modo à tout le monde L'application mobile s'améliore aussi Elle est compréhensible Et le nouveau système d'exploitation OS, Malgré euh, quelques petites apps On va en parler dans le nouveau store Qui sont pas forcément intuitives et qui ne servent pas à grand chose Grosso modo la prise en main de cette montre Est accessible à tous Et elle est très agréable à prendre en main Quels sont maintenant les points négatifs Premier point négatif c'est de ne pas forcément avoir corrigé Quelques petits bugs, quelques petits points négatifs Qu'on a eu sur les modèles précédents les SMS tronqués, maintenant qu'on a la couronne rotative, on pourrait avoir toutes les notifications affichées et pouvoir simplement les tourner. L'approximation aussi au niveau podométrique, l'approximation aussi au niveau GPS, même si ça a été amélioré, on n'a pas de grosse erreur. On n'est pas non plus aussi précis que certaines montres concurrentes. Le deuxième point négatif, pour moi, ça va être le rapport autonomie OS. On a un OS qui est présenté comme presque ouvert, où on va pouvoir télécharger des applications tierces. Sauf que les applications tierces, pour l'instant, ne valent pratiquement rien c'est des applications certainement développées par ma suite et c'est des fonctionnalités qui n'ont pas grand intérêt on n'a pas de spotify on n'a pas de choses comme ça qui pourraient marquer le coup comparé à ça d'avoir entre 5 et 9 jours d'autonomie comme je vous disais bref autour d'une semaine d'autonomie c'est assez peu car on est quand même sur un os plus fermé couvert c'est à dire avec cinq jours d'autonomie vous allez être comme sur une garmin venue, sauf qu'une garmin venue 2 elle va avoir un système d'exploitation plus ouvert où vous allez avoir un meilleur suivi sportif spotify etc etc mais bon Bon, c'est pas le même prix on se sent donc encore un petit peu limité par l'OS. et cette limitation n'entraîne pas une grande autonomie comme on pourrait trouver euh, sur bah, la gtr 2 ou alors sur des huawei pas la huawei watch 3 mais les huawei d'avant alors maintenant faut-il l'acheter ça c'est une très bonne question je vous prépare quand même mes top montres pour novembre, avant le Black Friday, etc. Avec mon top montre à moins de 100 euros, moins de 200 euros, bref, top montre Android, etc. Et je pense que cette montre pourrait faire partie d'un des tops. Je ne sais pas encore en quelle position, parce qu'on est quand même à 199 euros. C'est quand même un premier budget, un hein, bon budget. Hein. On a vu passer des promotions de la Galaxy Watch 4 vers 239 euros. Bref, de se placer à 199 euros, ça nous fait nous approcher des montres smart qui ont beaucoup de plus de choses, à part de l'autonomie, à proposer que celle-ci. Et le côté grande. Autonomie est un petit peu perdu aussi avec celle-ci. Donc, on est un petit peu en un entre deux, entre une montre qui va nous proposer pas mal de fonctionnalités et une montre qui va nous proposer beaucoup d'autonomie. Je ne sais donc pour l'instant pas trop encore où situer la GTR 3 Pro et à quoi la comparer. On va bien entendu la comparer à d'autres, mais voilà, vous le savez, qu'on verra avec la GTR 3. La GTR 3 va se positionner sur un prix. Plus accessible, donc aux alentours de 150 euros, avec plus d'autonomie. Bref, on va voir. Après, elle a quand même beaucoup de côtés positifs. L'application est très pédagogue, le suivi de santé devient de plus en plus complet. Elle va, sur le papier, avoir tout ce qu'il faut pour être une première bonne montre connectée, sans prise de tête. Faut-il l'acheter, du coup Ça dépend. Ça dépend ce que vous recherchez. Ça dépend comment vous le recherchez. On a quand même pas mal de fonctionnalités qu'on ne retrouve pas sur les anciennes Huawei, sur les anciennes Amazfit, donc euh, voilà, je ne sais pas trop où la situer. Mais je pense qu'à 199 euros, si elle vous a tapé dans l'œil, vous ne regretterez pas de l'avoir poignet. Elle est très belle et elle est très maniable et la prise en main est parfaite. Voilà les amis, grosso modo j'ai apprécié de tester cette montre, là on est dans une grosse période de sortie de montre qui va s'arrêter mi-novembre, je vous conseille dans tous les cas si vous regardez ce test avant mes classements, mes tops de patienter un petit peu et de voir tout ce qui va sortir, je vais vous faire un comparatif s'il n'est pas sorti entre celle-ci et la GTR 3 parce que peut-être à part le grand écran bah, la GTR 3 au final a un meilleur rapport qualité prix, on va voir tout ça ensemble et vous inquiétez pas, on va trouver la montre qui vous correspond le mieux pour l'acheter en promotion j'espère en novembre ou en en décembre. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné. Pour donner un petit peu de force, un peu de soutien, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.